Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Comme on s'y attendait. Et depuis le report ou même l'annulation de la marche du vin. Voilà. And the first thing. Le parti RPR de Djabaté doré suspend sa participation au sein des forces vives. Pourtant, vous avez dit, un des alliés de Anad, je vous ai dit, vous avez donné la force en quelques mots, c'est-à-dire les deux mois à venir, vous avez donné la force à ces bandits, à ces narcos du CNRD nous sommes tous d'accord qu'il n'y ait pas manifestation mais qu'est-ce que vous avez obtenu c'est là le problème qu'est-ce que vous avez obtenu personne ne veut des manifestations on ne manifeste pas parce qu'on veut manifester qu'est-ce que vous avez obtenu ils ont libéré les Fonike Mange. ils ont libéré les docteurs Kassori ils ont donné des garanties c'est l'Odal peut rentrer. Sidia Sidi a pu rentrer Bantamasso peut rentrer. Saïkou peut rentrer. Franchement. Wallah. J'ai dis chapeau à Djabatir Doré. Parce que si on a des leaders qui ne s'assument pas. C'est ça le problème. Des gens qui ne s'assument pas. Ça dit, on vous appelle coup d'appel. Des politiques. Vous décidez ensemble. Un groupe donné. Et à la dernière minute, c'est des décisions qui n'arrangent pas tout le monde. Ça dit... Une équipe doit être soudée quand la majorité accepte, quand vous partez en rang dispersé. Et c'est ce que veut le CNRD. C'est vous les politiques. C'est vous qui devez être aujourd'hui au CNT. Pas des gens de Avaria. On va ramasser des gens à Avaria. On les amène qu'au nom qu'au CNT. Ceci parle au nom de la Guinée. On ramasse des gens à Avaria. C'est comme ça que je veux dire. Vous qui devez être des députés au CNT. Vous êtes en train de courir derrière un bandit, comme Mamadi Doumbouya. Comment vous ne voulez pas que les gens se fâchent Vous pensez que vous le faites contre quelqu'un Je vous ai dit, vous avez donné, les partis politiques, là, vous avez donné la force au CNRD. Au lieu de vous battre, le pouvoir, là, c'est vous. La politique, c'est vous. Vous n'êtes pas vraiment mon frère. Du tout. Vous n'êtes pas encore du tout prêt. Regardez au Sénégal. Un seul parti, un seul homme. Ousmane Sonko. Face à tout un pouvoir. Ousmane Sonko. Ces gens. Vous êtes là en train de. Des vrais plaisantins. Des vrais plaisantins. C'est-à-dire, Mamadi Doumbouya, il vous roule comme il veut. Il vous fait monter, il vous fait descendre. Hein On dirait des peureux. Je ne sais pas encore liker la vidéo, je sais pas le problème c'est quoi. Il y a un problème. J'espère que vous allez bien. Franchement, vous nous avez déçus, les leaders politiques. Vous n'avez pas été à la hauteur. Nous voulons des jeunes qui s'assument. Nous voulons des jeunes qui s'assument. Nous voulons des jeunes qui s'assument. Merci Djabi Djabi. Comment vous vous, vous mettez le CNRD dos au mur au moment qu'ils ont peur de vous On ne vient pas, pas de déclaration, on ne nous dit même pas. On ne nous dit même pas ce qui s'est passé. Vous ne dites pas ce que vous avez obtenu. Vous pensez que vous allez continuer à manipuler les gens On va venir ici, oui, manifestation, manifestation. Vous pensez que c'est ce que nous allons continuer à faire Nous allons continuer à dire, oui, manifestation, manifestation. Si vous ne sortez pas pour nous dire ce que vous avez obtenu, avant de rejeter, voilà, prochainement, nous, ah, on est prêt, on est assis. Vous devez faire. Il ne s'agit pas de faire des déclarations fantaisistes. Oui, on a pris des garanties. On a fait ceci, cela. Non. On veut des vrais leaders politiques. Pas des plaisantins. C'est énervant. En tout cas, nous nous disons, chapeau. Chapeau à Diabaté Doré. Voici des jeunes qui s'assument. Nous voulons des jeunes qui s'assument. Soit tu es dans la politique, soit tu n'es pas dedans. Mais vous ne pouvez pas jouer avec... Le peuple de Guinée. On, on, voilà. Il se retire. Il a parfaitement raison. Mohamed, je, je t'ai dit, j'ai compris. Voilà. Je t'ai même pas insulté. Je t'ai dit mon point de vue. Voilà. Donc, euh, si d'autres même démissionnaient, nous, ça ne va pas nous surprendre. Si les forces vivent la même, on pouvait réorganiser même ses biens. Ceux qui veulent partir, qu'ils partent. Mais ceux qui ne veulent pas aller là, ils n'ont qu'à rester de côté. Le FNDC, FNDC se l'a organisé ici. Vous avez accompagné. À ce moment, ce n'était pas les forces vives. Ils ont fait trembler ces gens-là. Pourquoi aujourd'hui, le FNDC est sur la table de négociation Pourtant, ils ont dit devant tout le monde ici. <rire> Pourtant, ils ont dit devant tout le monde qu'ils ont dissous le FNDC. Donc, euh, la famille, essayez de comprendre cela. Fatma Kondé. Les gens ont cru qu'ils ont fait du mal euh, à quelqu'un. Pourtant, ils se sont fait mal eux-mêmes. Moi, je pensais que le vendredi, on allait libérer nos cadres. Où le lundi, là, ils allaient libérer les et tout le monde. Et là, on allait parler des élections. Mais non. Rien ne sera fait. Ils détiennent ces gens-là juste pour ne pas que quelqu'un parle. Comment un, un bandit, un narco va venir faire le coup d'État Un hors la loi va venir vous parler de loi dans ce pays-là. Comme vous... vous non. Non, Akas et Mandela, je vous dis, ils ont, c'est des virus qu'ils ont mis sur nos pages. Nous ne sommes pas sanctionnés par Facebook, nous n'avons pas de problème. Vous le saviez bel et bien, il y a les hackers, il y a des gens qui sont forts dans ça. Le CNRD, il paye des gens. Si vous voyez que vous n'avez pas de notification, je vous dis, moi ma, moi, ma page, ma Guinée 224, je peux te montrer ici pour te dire que tout est vert là-dessus et je n'ai pas de sanction, rien du tout. Tu vois Tu vois la page Excellent, c'est vert, tu vois. Donc c'est pour te dire que ce n'est pas nous. Même le téléphone là, il peut mettre des virus. Et quand on lance le direct directement, les gens ont du mal à voir. Et même d'autres. Quand ils regardent, ils ne peuvent même pas faire une minute là-dessus. Donc, comprenez. Mais malgré tout, les gens nous écoutent. Quand on finit, les gens écoutent. Et d'autres mettent sur leur page. Ils font des vidéos coupées, collées. Je crois que c'est ce que je vais commencer à faire maintenant. Des vidéos coupées, collées, 5 minutes. Je dis l'essentiel ou 10 minutes. Je colle et puis on publie. Le CNRD, je vous dis, ils sont dos au mur. Ils n'ont plus rien, les caisses sont vides. Au lieu de vous battre pour le retour à l'ordre constitutionnel, ça c'est le combat de tous aujourd'hui. Si des gens pensent que non, le combat c'est pour Paul ou Pierre, vous refusez d'assumer hein, face aux, aux bandits. Comment les bandits là peuvent caresser encore quelqu'un? Tous ceux qui se trouvent dans les forces vives là, ont été victimes du CNRD. OK. OK. Maman dit, comme tu es mal éduqué, moi, je ne suis pas mal éduqué. Comme tu ne respectes pas ton père, quand vous insultez, là, quand tu insultes le papa de quelqu'un, ça veut dire que ton père, tu l'as déjà insulté. Quand tu insultes la maman de quelqu'un, ça veut dire que vous avez insulté votre maman. Et si tu veux savoir... Les injures de mère, va t'arrêter devant ta mère. Tu répètes ou tu demandes à ta mère. Ce que vous n'aimez pas là, Mamadi là, on va le critiquer comme on veut. Mamadi est un traître. C'est ce que vous ne voulez pas entendre. Mamadi là, c'est pas par les élections qu'il est venu. Mamadi a tué et jusqu'à présent, c'est ce que vous ne voulez pas entendre. Et nous allons vous dire, si vous voulez là, crêvez, nous on s'en fout. Mamadi est un bandit. C'est ce que vous ne voulez pas entendre, non Aujourd'hui, il est en train de faire du mal. Et vous voulez qu'on va, qu'on s'asseye pour le regarder Il est le béni. Il vient enlever le président Fakonde. Grâce au président Fakonde, ce bandit a été nommé à la tête des forces spéciales. Des malhonnêtes. Nous, on assume pour vous. On assume pour nous. Assumez. Défendez-le. 14 000 personnes à la retraite. Ce vaurien, Qu'est-ce qu'il a de mieux que le président Fakonde? Où il va se flanquer aujourd'hui, hier les chantiers de Simandou, c'est grâce au président Fakonde. Si on parle de 14, plus de 15 milliards aujourd'hui, Simandou, relancer les chemins de fer, c'est grâce au président Fakonde. Il fallait être le président Fakonde. Mais des rien comme ça, vous allez venir nous dire ici, à cause d'un bandit, un bandier narco, nous on assume. Voilà, on assume nos propos. Même si chez Dieu, on assume nos propos. Mamadi est un traite. La reconnaissance là, c'est Dieu qui recommande. C'est ce que vous n'aimez pas entendre. Au lieu de créer des faux comptes, vous flanquez sur ma page ici. Donc, si vous n'avez pas compris. Ah, il la Côte là encore. Si vous voulez manger, mangez avec Mamadi. Nous, on s'en fout. Mais nous, nous allons continuer à critiquer ce bandit-là. C'est parce que les partis, les politiques-là, ils ont peur. Si on face à ce, à ce bandit, ce narco, il sait la marche, ce que ça va apporter. Il appelle les ambassadeurs de gauche-droite, cet ambassadeur voleur de vin qui est en Guinée, ambassadeur de France, manipuler des gens. Mais ceux qui pensent que vous allez obtenir quelque chose avec Mamadi, moi je vous dis, le bandit, tant qu'on ne tape pas le fer, on ne chauffe pas ce bandit, il n'ira nulle part. Vous avez mis votre avenir en jeu. Comment on peut accepter un, un, un, un vrai euh, quelqu'un comme Mamadi Moi je ne suis pas contre quelqu'un qui soutient Mamadi hein. Si tu manges avec lui c'est ton problème Mais quand tu viens sur ma page ici Moi me dis pourquoi je critique Mamadi Je suis dans mon plein droit Ce n'est pas Mamadi qui a fait le présent le Fakonde Voilà, ce bandit là c'est un traite, un criminel Où sont les Seydou Où se trouve le corps de Benjamin Où se trouve leur corps Bande de malhonnêtes que vous êtes Ne nous énervez pas hein. Ne nous énervez pas s'il ne se reprochait pas de quelque chose, il allait donner. Si c'était normal, ces corps-là, il n'allait pas les cacher. Voilà. Mamadi Kaba, dont on parlait la dernière fois, il est, il est déjà le narco qui a été extradé du Mali. Voici quelqu'un vient de confirmer. Je vous avais dit, j'ai reçu des échos qu'il est déjà en France. Et d'autres même m'ont dit, le voyage de Mamadi en Sierra Leone, que ils l'ont fait sortir pendant ce voyage-là en Sierra Leone. Le voyage de Mamadi pour la Sierra Leone, que c'est en ce moment, ils l'ont fait rentrer là-bas. Vous allez venir nous parler de quoi ici C'est-à-dire molu, Des gens se lèvent pour faire un coup d'état bidon, mettre le pays en retard. Et vous voulez qu'on soutienne Mamadi Doumbouya, qu'on cas là encore, à l'ONI à Relation Taboro, un zéro à la bas il a déjà volé qu'il qu aille se coucher en France, mais qu'il laisse la Guinée. On ne peut pas accepter un Vaurien à la tête de la Guinée. Comment nous allons nous asseoir S'asseoir et regarder un Vaurien diriger la Guinée. Regardez dans les ministères aujourd'hui. Partez dans les ministères, voir ce qui se passe. Lui, il parlait de personnalisation. Les ministres aujourd'hui, il y a d'autres qui ont leurs sœurs, leurs cousines, leurs tantes, toute une famille dans les directions aujourd'hui. Là, il se flanquait devant nous pour nous parler de personnalisation. De quoi il, y... il nous parlait la dernière fois Personnalisation. Tout ce qu'il a dit ici, c'est ce qui se passe. On va faire l'amour aux Guinéens. La haine envers les Guinéens. Regardez Simandou, quand il vient s'asseoir, le contrat, je, je fais ça là. Si vous ne faites pas ça, tu penses que tu vas rester là c'est-à-dire, mais, euh, non, comme moi, à mon c'est si moi j'étais dans l'armée, je m'en fous de prendre sa place. Depuis longtemps, son affaire est finie. Comment on va rester là Le bandit va venir endormir tout le monde. Il ne fout rien du tout. On est dans la démagogie. Simandou, grâce au président Fakonde, on parle plus de 15 milliards. Mais qu'est-ce que lui, l'a a ajouté aux 15 milliards Tu mets 11 700 personnes. À la, à la touche, qu'est-ce qu'il a porté 11 700 personnes. Moi, je pensais qu'il allait venir nous dire, voilà, j'ai renégocié, on est à 25, euh, 25 milliards. L'administration, aujourd'hui, demandez les Guinéens, les travailleurs, ils vont, ils se ça à ils vont juste s'asseoir, il n'y a pas d'activité, demandez 60% des travailleurs de la fonction publique, ils vont juste s'asseoir, et après, on est là dans la démagogie. Celui qui vient pas vite. On dirait qu'il y a du boulot. Rien du tout. Aucun secteur ne marche. Même les ministères. Quand quelqu'un vient seulement dans les ministères, le ministre là hein? oh, est là-bas. Hein Franchement, c'est énervant. De, de farfeler. Vous venez dans, sur mon direct ici que vous allez nous parler. Mais défendez Mamadi Doumbouya. Défendez Mamadi Doumbouya. Dites-nous son bilan. Une année et demie, c'est beaucoup. Une année et demie. Parlez-nous du bilan. Il nous parlait de crise politique. Qu'est-ce qu'il a résolu Ceux qui doivent être au pouvoir demain, c'est entre les deux, UFDG, RPG. Vous êtes opposés à ces gens. Quel problème tu as résolu Vous, vous n'avez ni le niveau des vauriens réunis seulement. Comment vous allez changer ce pays Bande de narcos. Côté Falma. La seule chance que vous aviez, si nous étions tous armés, vos bêtises que vous, en train de, vous êtes en train de faire. Alta Jusqu'à présent, c'est l'armée. Bélaï, c'est moi, j'étais dans l'armée. Un groupement seulement. Avec aujourd'hui, la colère du peuple. Regardez au Burkina. Ibrahim n'a même pas eu besoin d'attaquer ou de tirer un coup de fusil. Le courage seulement, Ibrahim Traoré. Quand je dis, je ne soutiens pas les poutistes, mais celui qui vient enlever les premiers poutistes, je les soutiens. Ibrahim est venu, il a lavé. Damimba, devant tout le monde. Il n'y a même pas eu coup de physique, presque. Les Damimba, ils ont pris des hélicos, tourné, tournés. Mais ils ont vu la population était pour qui. Quand le peuple avec toi, c'est fini. C'est le pouvoir du peuple. Et le braqueur, le braqueur est venu. À ce moment, bon, UFDG, UFR, l'opposition, les gens n'avaient pas compris qui était Mamadou Doumbouya. Pourtant, je vous avais dit dès le départ, j'ai dit, c'est un narco. Je vous avais dit, le coup d'État, c'était un instinct de survie. Ce n'est pas Kaba qui est en France aujourd'hui. Kaba qui était à la maison centrale. Si c'était un des cadres du régime qui avait fui tout de suite, hey, vous allez entendre les médias. Oh, il se reproche de quelque chose. Voilà, il a fui. Il se reproche de quelque chose. le docteur Kassori, mon oncle Damaro, ils étaient proches même de l'ambassade. Ils pouvaient partir, mais ils ne se reprochent de rien. Ce sont des Guinéens, ils assument. S'ils avaient pris quelque chose, s'ils avaient pris quelque chose, ils allaient fuir ou aller manger. Ce sont des Guinéens. Vous les avez appelés au palais. Ils ont répondu à l'appel. Mais Mamadi Kaba, vous ne parlez pas. Les médias, personne ne parle. Autant du président Fakone, il fallait voir les Moussa Moïse, les Girassi. Il fallait les voir parler. Comme sinon, les têtes vont tomber. Inspecteur Colombo, Moussa Moïse. Mais pourquoi personne ne parle des narcos en Guinée Pourquoi les médias, Mohamed Kaba qui a parlé de ça, le résultat on a vu. Les semaines qui ont suivi, il est devenu presque muet. Mohamed Kaba, en fin de compte, il est devenu quoi cest à dire qu'ils ne veulent même pas que quelqu'un touche ce sujet de narco, les enquêtes. Moussa Moïse, venez terminer votre enquête de narco. Le président Fakonde n'est pas là-bas. Parce que tout ça c'était pour salir l'image du pouvoir. Mais pourquoi vous ne parlez pas l'affaire de drogue Pourquoi vous ne parlez pas des narcos les Mamadi Kabala, ils sont où Ils sont en France. Vous êtes vous allez venir, vous allez endormir le peuple dans le mensonge. Tous les gens que Dadi s'a maté là, ils sont tous à côté de Mamadi. Ahmed Durak. Ahmed Durak, il vient même d'augmenter même son poste. Quelqu'un comme Ahmed Durac. Demandez à tout le monde aux États-Unis ici. C'est qui Ahmed Durak? Demandez à les papas Fofana. Des gens recherchés ici. Des gens recherchés aux États-Unis. C'est eux qui sont à la présidence. Protocole de Mamadi. Pour l'image de notre pays. Vous pensez que les Américains ne voient pas Vous pensez que les Américains, ils ne voient pas ce qui se passe Trois tonnes de cocaïne. Avec ça, vous allez venir nous dire qu'on a encore Mamadi. C'est lui qui peut. Dans la démagogie. Parce que vous mangez avec ce vaurien. que a encore Mamadi. Des gens, d'abord, leur présence même. À la tête du pays. Ça salit l'image de la Guinée. Alteran sur Mamadikoma. Vous voulez qu'on va continuer dans la confusion, dans la démagogie Pourquoi on ne nous dit pas où se trouve Mamadi Kaba Celui qui a cité le nom de Doumbouya et le nom de Idiamine. C'est Mamadi Kaba qui est en France aujourd'hui. Parce que 1600 passeports de service en un temps record. Ils sont nombreux ici aux états unis Les gens du CNRD. Je vous ai dit, celui qui va se tromper, c'est lui qui va rester ici. Moi non, on est là. On ne va pas se cacher. Vous êtes venu chez moi, vous ne m'avez pas trouvé. Vous avez gâté ma voiture une fois. Vous pillez des gens encore, toujours. Wallah, on ne va pas se taire. Moi, je vous ai dit, Bill Lloyd, si vous pouvez me tuer, là, tuez-moi. Mais je ne vais pas arrêter. Ça, je vous le dis. Hein. Si vous voulez là, tuez-moi, arrivez chez Dieu, nous allons répondre. Voilà. Arriver chez Dieu là-bas. Là. et Quoi que tu fasses sur cette sur cette terre, tu vas mourir. Voilà. Mais pour dire, est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est contre la religion, dénoncer des bandits, défendre la justice, et la vérité? Hein? Vous voulez que je me taise? <rire> voilà, il fait tout. C'est vous demain. Ce bas monde là, ça, c'est rien du tout. Donc, si vous pensez que vous allez nous menacer, vous allez faire vos conneries, on va avoir peur, et là, on n'aura pas peur. Il faut que Mamadi parte. De la manière dont il a fait le coup d'État pour sauver sa tête, là, nous, nous allons nous défendre aussi pour le faire partir. Nous allons tout faire, le faire tomber. Quand on via Balou, Solou, ici, Delukuna, c'est comme ça la Guinée va être. Demain, demain aussi, quelqu'un va faire le coup d'État. C'est comme ça notre pays va être. Quelqu'un d'autre aussi va venir. La Guinée va être comme comment Comment est-ce que la Guinée va avancer Les partenaires, personne n'aura confiance à la Guinée. Il y a de ces pays aujourd'hui. Les présents sont là-bas 5 ans. Regardez le Rwanda. Mais la confiance, c'est quoi C'est la stabilité. Le Rwanda. Regardez aujourd'hui. Combien de partenaires, c'est-à-dire les investisseurs qui vont au Rwanda. Mais des bandits, vous venez pour venir détruire le pays. Regardez en Côte d'Ivoire, il y a troisième mandat. Mais les gens vont toujours investir. Alassane, il y a combien de projets en cours Les gens donnent de l'argent. Il y a la l'accalmé. Vous venez nous bandits comme vous. Parce que les gens savent, à tout moment, ils peuvent vous renverser. De la manière dont vous êtes venus, c'est comme ça. D'autres peuvent venir. Est-ce que c'est à travers des élections Qui va miser son argent En sachant que oui, Mamadi peut tomber du jour au lendemain. Même si Mandou, les 500 millions, vous pensez que les Chinois sont bêtes les gens vont donner 500, 500, 500 millions de, euh, de dollars comme ça. Personne n'est bête pour donner son argent à ces bandits-là. C'est pourquoi nous demandons leur départ. Ils ont suffisamment volé. Sa fille est aujourd'hui en Suisse. Tu penses que ta fille est là-bas, on n'est pas au courant L'argent que tu as mis dans les comptes là-bas, nous ne sommes pas au courant, maman dit. Les papas Foufana qui ont acheté maison un peu partout, même vous, en Côte d'Ivoire, en Gré, vous pensez que nous ne sommes pas au courant vous pensez que tout ce que vous êtes en train de faire, les gens ne sont pas au courant Vous ne pouvez pas vous cacher tes maisons que tu es en train de construire. Et après, pour venir mentir sur les gens. On te dit, on organise des élections, vous allez foutre le camp. C'est vous acharner contre tout le monde. Aujourd'hui, ce n'est pas vous qui payez les gens. Comment le cahier fait Comment les gens vont vous aimer dans le mensonge Dans un état normal, comment on peut mettre C'est-à-dire, vous dites aux autres que c'est des voleurs n'ont rien fait la guinée est en retard à cause de avant 2000, 2010 la guinée était comment il y avait combien de barrages combien d'écoles professionnelles l'administration guichet unique et non voilà elle t'est cédée à la nègne non là elle cédée à la nègne fissur l'homme balie elle t'est cédée à la nègne fissur l'homme balilou elle t'est cédée à la nègne la guinée de 2010 et la Guinée de maintenant, si vous vous flanquez dans les chantiers du président Fakonde, vous pensez que Dieu est en train de dormir Des bandits, des narcos comme ça. Diafou nous. ces les là. On a nommé même des insultologues. N'est-ce qu'il nommé directorial momo présent, quand c'est ça ce que je vous ai dit. Vous avez oublié une chose. Vous avez cru que oui, les Moussa Moïse, dès, dès les premiers heures les Girassi, parce que lui, il était tellement endetté. Vous voyez comment ils étaient en train de pleurnicher. C'est-à-dire il y a tellement de malhonnêtes en Guinée. Demandez le demandez à Girassi, son siège qu'il est en train de construire, vers Bonville, demandez-le grâce à qui il a obtenu tout ça. C'est-à-dire ça la Guinéca, Bali, même Mamadi, l'Andrea qui a aidé, c'est-à-dire lui donner le, le terrain de l'Andrea. L'aider à construire, c'est-à-dire une qu'officir l'ombalioulé. Mbrajeli kuntandoulé là donc fait de il là là. Oh yara woro. Oh. Amadjam faké amaketa ni fisir l'ombaliaté. Ni fisir l'ombaliaté. Eh moy mol télou fois. Il trahit son bienfaiteur. Momi ken sababu yakaka finé. Jeli ni lo. Nafia kuma la. Kono ko yéré woro en Et le président Alpha Konde est Quand tu te bats pour mettre quelqu'un, il te trahit. Là, tu retournes. Mais c'est le président Alpha Konde. Il gouvernement a des qui ont Amara était quoi? bah tapissier comment tu il y a un gros dossier derrière lui le vous voyez aujourd'hui il est il est il est presque écarté de tout ça dit qu'à falien Aldibayona Nata vous avez fait ça pour votre intérêt pas pour le peuple Aldibayona kiren kiren inshaAllah Allah te dit ton bravo falieno wallo te dit ton il faut être présent Fakonde homme de Dieu. Ibeka perd son âme. Il n'a pas supporté, non Amawa Coup d'état, c'est-à-dire, Massa toujours, à toi, il faut là. C'est le président Fakonde. À la Vous avez menti ici. Dit des mensonges. Oh, docteur Diané. Walloy, Abé. Tous ceux qui ont menti, la docteur Diané, là. À la mabora, Albero. Même nous, on nous a trompés ici. Regardez, remarquez, le jour du coup d'état. Qu'est-ce qu'on ne nous a pas dit ici sur les docteurs Djané que Docteur Diané allait faire le coup d'état. Docteur Diané, autant le coup d'état que le président Fakonde là. Pour dire quoi aux Guinéens Ils ont menti sur le chef protocole. C'est un coup ici. Qu'il a dit que le président, c'est comme ça ils ont fait pour tromper les officiers malinqués. C'est-à-dire, non, mais ces gens-là, en Béni, ce n'est pas pour rien. Idi quand vous le voyez chaque fois, il a un chapelet. En train de demander pardon à Allah. Tellement que non, le, le type c'est un malfaiteur. De toute façon, il est noir. C'est comme ça, son cœur est noir. Quand vous voyez, Idi Amin, chaque fois, il a un chapelet en main. Vous le voyez, chapelet est genre euh, métallique, façon là, dans sa main. Vous le voyez chaque fois. Idi Amin, il a un chapelet à main. Un Il n'y a pas plus malfaiteur que Idi Amin. Il n'y a pas plus malfaiteur que Idi Amin. Des gens comme ça quoi, Ala, à la de la", Dieu va avoir pitié de vous comment? et quand à la ta la vie là, on va on va laisser ce, ce monde là parti. Si tu ne prépares pas demain, quelqu'un qui trahit, wallah, il n'est pas croyant. Vous allez tout faire ici. Si. Dieu nous a. Hey, Dieu donne, chaitan, Dieu a donné le pouvoir à chaitan, Frauna, Kako Bedama, maintenant banque énergie. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Si, si, si Dieu n'était pas avec le président Fakonde, il n'allait même pas être présent. Si Allah ne voulait pas de lui, là, il n'allait même pas être président. Regardez le président au Brésil. Ça dit qu'ils l'ont humilié, calomnié, fait tout. Vous pensez que vos conneries là, vos vous, vous conneries là, ça va, ça va continuer, c'est juste un petit temps. Alouk Bansan et Albarabana, vous allez vous manger entre vous là-bas. Parce que Cambre Bayami, c'est juste un temps. Vous n'allez pas endormir les gens, vous n'allez pas du tout endormir les Guinéens. Ça dit de des rien. Non, non, co-libérateur. Libérateur de quoi Quelqu'un qui a été toi, ton sababou, co-libérateur. Libérateur de quoi Non, non, non. Les gens n'ont rien compris. Les jours à venir, comme les partis politiques, là, ils ont peur. Maman dit lui, il va prendre la décision. Toutes les mairies, là, les maires, là, ils vont les enlever. Les jours à venir. Ça dit lui, il est en train de préparer demain. Mais les leaders, là, n'ont pas compris. Ils ont déjà écarté quelques-uns. Ça, c'était pour tester, pour voir d'abord la réaction des leaders politiques. Mais ils l'ont fait, des partis politiques. Est-ce qu'ils allaient se lever? Ils ont déjà ils ont fini de tester. C'est fini. Ah. Vérité, qu'on Papa Koli, malade, quoi, peut pas gravement malade. Quand on ne peut pas l'interdire de sortir. <rire> ah ouais. Sinon, pourtant, il était dans le convoi de, de Zéro Zogotai. Zogotaï. Hey. C'est-à-dire, non mais, à Monekabo. C'est-à-dire, un petit groupe, hein. D'abord, quand on vous explique, non mais, Mamadi, dit, c'est-à-dire, Idi Amin, il est forain. Ça, même les militaires, ils le disent, qu'il est très intelligent. C'est-à-dire, Boli, il n'a jamais été commandant d'une équipe à Conakry Jamais. Il a toujours été rusé, crâne rasé. Idi Amin a été toujours rusé. Un petit groupe, c'est-à-dire, c'est c'est incroyable. Un petit groupe. Hein. Ça dit, il a tout fait. Même l'idée des forces spéciales. Il y a d'autres qui ont demandé, il faut incorporer dans l'armée. C'est-à-dire dans les commandes, dans les camps, dans les unités. Ils n'ont jamais voulu. Voilà. Ils ont toujours trompé le président pour laisser l'unité. Et Mamadi a recruté des gens à lui. Il y a d'autres qui étaient recrutés spécialement pour les forces spéciales. Ils les ont mis. Ça dit, cette un groupe de bandits que lui-même, il a, il a préparé. Il savait l'aboutissement. C'est-à-dire, il y a d'autres même, on les a mis de côté. Mais ceux qui étaient vraiment pour lui, il les a tous gardés. Mais il y avait d'autres dans leur plan. Vous avez vu aujourd'hui, Diane, Kouyate, beaucoup. Même l'attaque, ils n'ont même pas dit que c'était la présidence. Mais il y avait quelques-uns, comme les Lamas, là. eux ils étaient déjà au courant, les Mouribaba. Mais il y avait d'autres. On les a dit, c'est la présence qui a attaqué. C'est incroyable. On ne va pas vous dire les secrets du président et ses gens. C'est encore quoi, Fat C'est Sebana quoi. Le jour même du coup d'État, de quelqu'un qui échange avec le président. Ce n'est pas nous qui attaquons, c'est des gens. Wallahi, à la il y a Allah donné d'aroma. daro quand on a her qui ni Joe il est le fait, Alamila la est là. Mais ni Joe est présent le fait, à la makouna il est là. Actuellement, Alabra la braque, je présent le fait. Mais je suis le coup d'état qui est là. Je le coup d'état qui est Comme présent le fait, à À l'office de l'ont ne s'est pas arrêté là-bas. Hein? Donc, euh, un petit groupe. Un petit groupe. Vous avez vu, Idiamine. C'est-à-dire départ, Doumbouya, c'était plus fort que lui. Avant l'arrivée de Idi Amin, avant l'arrivée de Nyangbo, Ousmane Kaba, Lansana Kouyate, avant l'arrivée de Nyangbo, vous avez vu le docteur Kassouri, quand on les a invités, ils ont été, ils sont sortis, les activités politiques étaient là, docteur Kassouri a été mis à la tête du parti, c'est lui aussi faisait ses mouvements, mais c'est quand les Nyangbo sont venus, des gens qui pensent que Kofo Alou, des gens qui ne pensent qu'à eux. Sinon, on dit aujourd'hui élection. Chaque parti, ça entre deux parties. RPG arc-en-ciel et l'UFDG. Si ce n'est pas le président, il faut connaître, c'est le docteur Kassori. Et ils connaissent les résultats. Les Ousmane Kaba consorts, Si vous voyez, il y a des gens qui prient le bon Dieu, que ces gens-là périssent en prison. Ils n'ont même pas de sympathie. Parce que oui, ils ne pensent qu'à ça. Maténa Kelao. Vous tracez votre programme, mais Dieu termine. Allah Talekela. Al Dieu a déjà tracé ce qui va arriver. Non. Je vous ai dit le coup d'état Quand vous remarquez, façon l'UFDG, l'opposition en avait marre. C'est-à-dire il y avait la haine. C'est-à-dire, on priait, on, on, on, on demandait à des imams de lire Fatia contre le pouvoir du président Fakonde. Mais les gens ont oublié que la Guinée, le bateau eux-mêmes, ils étaient dans le bateau. Ces leaders-là, l'opposition, ils étaient tous dans le bateau. Ils ont appelé des imams. Ce n'est pas pour lire, en tout cas, Fatia, pour ce qui est bon pour le pays. Mais Fatia contre le pouvoir du président Fakonde. Et le président, c'est Dieu qui choisit. C'est ça qu'ils n'ont pas compris. Vous, vous êtes dans le bateau. Vous voulez que le bateau coule. Oui, Allah a exaucé vos voeux. S'il si y a le courant, tous les chantiers du président Alpha Condé, quand l'état soit petit, ça profite à tout le monde. Opposant tout le monde, les gens n'ont pas compris. Ils ont dit non, il faut que ça tombe, Fatia. Mais <rire> Dieu a exercé les voeux. Le président Alpha Condé est où il est plus heureux que tous ses opposants. Le président Alpha Condé il est où? Il est plus, il est plus, je vais dire, il fait peur au CNRD que tous ses opposants. Mais le bateau a coulé. S'il a tourné sa maison a coulé. Sidia a coulé, quelques, quelques responsables ont coulé. Elle a solidalé a coulé, sa maison a coulé, certains responsables ont coulé. Le FNDC a coulé, certains responsables ont coulé. Le bateau a coulé avec tout le monde. C'est pourquoi, quand tu veux, quand tu pries ce qui est bon pour le pays, tu pries pour ça. Mais tu ne pries pas contre l'individu. C'est-à-dire qui a la tête, qui a la direction, qui dirige le bateau. C'est ça que je vous ai dit. Quand vous priez là, vous priez pour ce qui est bon pour le pays. Même vous, Allah va vous aider. Quand ton cœur est propre. Mais quand tu dis non, j'en ai marre d'eux. Ils m'ont fait l'injustice. Il faut lire Fatia. On ne joue pas avec ça. On ne, on ne demande pas aux imams. Pour dire, lisez Fatia contre. Tel. Mais quand tu pries, tu dis, Dieu, ce qui est bon pour nous. Ce qui est bon pour notre pays. qu'à la face là, Et c'est ce que Dieu fait. Comme le cas de Dadis, Koun Faya Kun. il s'est déplacé à aller déranger euh, Tumba, pape, est-ce qu'on a eu besoin que des gens meurent Non, ça a été résolu, pape. Vous avez dit, il y avait beaucoup de personnes, mais ça c'est Dieu. Quand les gens prient pour dire ce qui est bon pour le pays, et après ça, mais si d'autres n'ont pas compris, remplir animé de haine, prier que oui, qu'il y ait la guerre ou bien quoi, les conséquences tu ne sais pas, c'est que toi-même tu vas subir. Voilà. Avec le temps du président Fakonde, Sidi Atouré était chez lui à la maison. Lui était Le président Fakonde, on le traitait de tout. Il y a eu des élections. C'est vrai. Il faut qu'un gagne. Tu peux contester. Mais on dit, allez-y aux élections législatives, vous allez avoir des députés. L UFDG avait 37 députés, je crois bien. On dit, non, on ne veut pas de ça. Mamadi Dumbuya est venu. Un seulement. Un représentant seulement. Un seul représentant. Mais, vous savez, c'est la vie c'est pourquoi souvent, et c'est ce qui s'est passé actuellement, ils vont encore aveugler certaines choses en parlant encore de président Fakonde. C'est-à-dire, ce qui est bon pour eux-mêmes, ils vont perdre encore. S'ils savaient ce que le bandit-là a, ce qu'il prépare pour eux. Moi, j'ai toujours prévenu, tout ce que j'ai dit ici, c'est arrivé. Et je le dis encore, il y a l'un des procureurs qui a un document. Contre, elle a celle là Je vous dis ça aujourd'hui, hein ne soyez pas surpris, hein. ils vont dire que affaire Air Guinée quoi, ils ont annulé, ils vont le faire. faut Oussou va sortir, mais le jour qu'elle a celui d'aller bap, je vous dis, tant que c'est Mamadi, tant que Mamadi elle a mettez cela en tête, ils vont l'arrêter et le dossier, je vous ai déjà dit, qu'il est, qu est en train de préparer une rébellion contre le pays. Le dossier là, il y a un procureur qui a ça. Donc, euh, le général est déjà au courant de ça. Je vous ai déjà prévenu là-dessus. Donc, gardez ça. Vous qui mettez les têtes de mort, vous vous fatiguez. Vous ne savez pas que cette page-là, vous ne pouvez pas c'est la page des patriotes. Hein? Et quand je finis avec tes têtes de mort, je te bloque encore. Et puis c'est fini. Voilà. Souvent aussi, il y a des patriotes, quand vous voulez mettre les cœurs, je vous dis, ils ont mis un virus. Même mes tantes et consorts, elles ne peuvent pas mettre de tête, de, elles ne peuvent pas mettre de cœur. Parce que quand vous mettez, c'est la tête de mort. Donc, quand vous, vous envoyez une fois, regardez bien. Si c'est la tête de mort, arrêtez. Parce que c'est le système. Si vous voyez que nos visibilités ont baissé. Ils ont envoyé des Indiens, des, des, des Israéliens. Ils ont réduit le débit de connexion en Guinée. Donc, tout ça, c'est ce qui joue sur nos pages. Comme je vous l'ai dit, ma page n'a pas de problème. Ma page n'a pas de problème. Si j'avais un problème avec... Voilà, vous avez vu, page, excellent vous voyez Excellent, vous voyez Voilà, excellent. Donc, ça n'a pas de problème. Quand c'est vert, ça veut dire qu'il n'y a pas d'infraction du tout. Ma Guinée-220, il n'y a pas d'infraction. Donc, les